Salut, c'est Sébastien. Alors, bienvenue sur ce nouveau format, donc format euh, weekly vlog. Donc, l'idée, c'est quoi Et eh bien, c'est que chaque jour, je m'enregistre à certains moment de la journée et que je te partage, et eh bien, euh, que je te partage tout simplement euh, bah, mon lifestyle à enfin, ce que je fais au quotidien. Donc, tu vas vraiment euh, rentrer dans le dans le code dans de mon quotidien, tout simplement, de ce que je fais euh, précisément. Donc, euh, j'ai vu ce format-là sur un autre YouTubeur et je trouvais ça plutôt pas mal. Euh, il y a même deux YouTubeurs que j'ai vu qui ont mis ça en place. Donc c'est le weekly vlog, c'est-à-dire que chaque jour, ils s'enregistrent euh, sur ce qu'ils font tout simplement. Et donc tu suis la semaine. Euh, alors, je sais pas si je le ferai euh, X semaine. D'ailleurs, tu mettras en commentaire euh, ce que tu penses de ça et ce que ça vaut le coup ou pas. Euh, voilà, je me suis dit je vais le faire, donc je le fais à fond cette semaine. Euh, du lundi au dimanche et je publierai normalement la vidéo lundi matin peut-être mardi à voir euh, en fonction de mon temps etc mais l'idée c'est ça peut-être même que je la publierai euh, ouais mardi peut-être même mercredi la semaine suivante euh, et si ça te plaît si voilà si, si c'est intéressant bah, pourquoi ne pas le retenter à nouveau sur d'autres semaines donc là c'est une semaine complète du lundi au dimanche je filme tous les jours avec ma cam et, euh, et du coup ça te permet de suivre un petit peu euh, bah, mon quotidien quoi. donc on verra si c'est un si c'est un format euh, intéressant ou pas si c'est pas intéressant t'hésiteras pas à le mettre en, en commentaire je pense euh, les haters aussi euh, en profiteront pour disliker avec grand plaisir comme ils le font à chaque fois mais j'ai aucun souci avec ça c'est pas un problème on peut pas plaire à tout le monde euh, on peut pas plaire à tout le monde bon, une fois, je suis pas là pour me la péter ou pour euh, juste ce que j'ai à faire, ce qui me semble bon de faire et ce qui me plaît aussi, parce que ça me plaît de faire ça, très clairement ça me plaît de faire des vidéos, ça me plaît de partager ce que je sais au quotidien, ce que je mets en place, parce que je pense que ça peut inspirer et dans ces périodes compliquées de Covid, de, de confinement et tout ça, moi je te le dis, on a besoin de ça. Moi, le premier, j'étais confiné aussi en France, comme toi, au premier confinement, et j'étais bien content d'avoir des vidéos de gens qui faisaient ci, qui faisaient ça, parce que ça motive, et au quotidien, ça donne une grande source d'inspiration. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc après, euh, tu verras peut-être une autre manière. Les haters, forcément, verront ça euh, en mode jaloux, en mode, euh, en mode frustré de la vie. Mais bon, bah, tant pis pour eux. Hein, pas euh, donc voilà, donc du coup maintenant on va enchaîner, tu vas voir, j'espère que ça va te plaire ce petit format. Ça sera assez brut, il hein, n'y aura pas de gros montage très clairement, mais voilà, au moins comme ça tu seras dans le dans le brut et dans, le, dans ma vie du quotidien. Allez, on enchaîne. Allez, lundi 5 avril, donc là eh bien, je suis en train de valider une, donc une offre internet pour le nouvel appartement sous location j'ai fait le tour un petit peu des euh, bon je savais qu'en ce moment free est pas très cher euh, pour les box mais j'ai préféré prendre orange parce que chez free certes c'est pas cher les premiers mois mais si tu oublies de résilier au bout d'un an très clairement après ça passe à 45 euros par mois enfin 44,99, euros alors que chez orange et eh bien par défaut on est à 27,90 au lieu de 19,99 pour son petit concurrent mais par contre après on passe à 32,99 et me connaissant euh, je vais pas penser à résilier l'année suivante et du coup on va enquiller quiller sur 44,99 et donc du coup c'est juste que je, je sais très bien et même si j'y pense à le faire il va s'écouler 1, deux ou trois mois et donc finalement, euh, finalement ça va rien changer. Donc c'est pour ça j'ai préféré partir tout de suite chez Orange pour cette installation de la fibre. Euh, dans ce nouvel appartement, donc en plus c'est cool parce que l'immeuble il est fibré donc ça c'est cool, c'est un nouvel immeuble qui vient d'être livré donc on vient de récupérer l'appartement sous location euh, enfin on le récupère là on a, on a récupéré les clés on va le lancer donc mi-avril euh, donc là du coup j'ai lancé un petit peu tardivement mais c'est bon j'ai réussi à avoir rendez-vous pour donc l'installation de la fibre pour le 14 avril donc j'ai vu avec mon city manager pour qu'il puisse s'y rendre donc il y sera dès le 13 puisqu'on a de la réception de marchandises et euh, du coup le 14 et eh bien on fera l'installation internet donc normalement on devrait être plutôt bon donc, voilà un petit peu ce que tu vois par quoi j'ai commencé ce matin alors j'ai pas filmé avant mais juste avant j'ai euh, revu donc euh, euh, l'offre de ce mois ci pour, dans le cadre de mes formations donc ouais, j'ai revu les offres j'ai un petit peu adapté et changé tout ça donc j'ai retravaillé donc l'enregistrement je l'ai envoyé donc et eh bien à la personne qui s'occupe de la, la mise en œuvre de tout ça et du coup bah, ça va être mis en ligne là euh, je pense aujourd'hui ou demain et puis, euh, puis voilà donc là du coup euh, j'enchaîne là dessus il faut aussi que je vois pour tout ce qui est ouverture des comptes euh, EDF, des comptes euh, des comptes aussi euh, tout ce qui est eau. Euh, J'ai commencé par l'internet parce que je sais que c'est toujours un petit peu long, mais parfois aussi on a l'électricité qui peut être parfois un petit peu longue. Il faut que je m'en occupe absolument aujourd'hui tu vois, voilà, ça y est, c'est fait, c'est enregistré, tac, voilà, la commande a été prise en compte, donc c'est bon, on va pouvoir attaquer euh, par rapport à ça, et puis là, je pense que je vais enchaîner cet après-midi sur, euh, sur euh, donc effectivement, tout ce, qui est, tout ce qui est électricité, tout ce qui est eau, etc., donc du coup, bah, moi, j'ai mon city manager qui y est allé, qui a déjà fait les relevés normalement de tous les numéros de compteur, donc il faut que je regarde tout ça. Et que bah, je lance tout ça tout simplement. Donc ça c'est partie du quotidien. Quand tu lances un appartement, bah, il faut gérer tout ça, c'est l'administratif. Tout ça peut se faire à distance, mais c'est juste faut bien, bien être calé. Faut bien faire les choses, parce qu'après ça peut être vite problématique. Et puis c'est surtout faut pas s'y prendre trop tard, parce qu'il y a du délai parfois. Et... et voilà. Donc là du coup ça c'est fait. Et puis bah, je vais enchaîner. Je te tiens au courant. <muches> Les petites bouches dans le déjeuner, pas très loin de pas très loin de là où j'habite. Voilà, c'est très très bon, très très bon. Et euh, bah, c'est parti pour une séance de déjeuner. Maybe you can put some. Bon bah ça c'est terminé. Je crois bien que quand je vais en reprendre, une deuxième. C'est reparti pour un deuxième plat. Parce que c'était insuffisant pour moi. Besoin de manger un peu plus que ça. C'était très sympa en tout cas. Les nouilles vraiment très vraiment, très sympa. Avec la petite soupe, tu vraiment top. Me voici donc de retour. Allez, on va se remettre sur l'ordi. La petite pause déjeuner est terminée. Hop, voilà. Donc là, du coup, et eh bien maintenant, je vais enchaîner sur eh bien, un coaching téléphonique que j'ai tous les lundis matin à 9h. Donc, c'est parti, on lance l'appel. Ça va. Ça ouais. va et toi Ça va, ça va. Bon. En ce lundi de, ouais, en ce lundi de Pâques ah, ouais. Bon alors, qu'est-ce que t'as fait de beau semaine dernière Alors, euh, du coup, euh, bah, alors, euh, je t'ai envoyé un message avec les, tu sais, les, les statues. Ouais, euh, alors Donc, je ne l'ai pas regardé. La ouais, mais je, fais, ouais. je peux le regarder euh, maintenant. Bah, tu tu l'as envoyé à... Ouais. ouais. Je t'envoyais sur euh, Sébastien ouais, Auré, je crois. ouais, je vais euh, je vais le reprendre tout de suite. Mon de ce côté-là. Mm. Et du coup, ouais, je ouais, puis c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que la création, quand tu crées ton entreprise, si tu mets un nom commercial dans les statuts, alors c'est pas aussi puissant qu'un qu'un qu qu dépôt de marque, si tu veux. Voilà, c'est pas aussi puissant, mais t'as quand même une un enregistrement quelque part, si tu veux, juridique de ta marque. Et ça, ça peut être, ça peut faire du poids si un jour t'avais, voilà, si t'étais confronté à un concurrent qui revendique la marque, etc. Euh, toi, elle est quand même enregistrée. Donc moi, je trouve. Que c'est pertinent. Ouais, et du coup. Et, et c'est mon, mon bleu qui. Ouais, je t'avais dit. Ouais. Hein. Lui, lui, tu Ouais, lui, il te fait un logo aux petits oignons. Hein. Euh... Ouais, c'est ça. Quand moi, j'ai vu ton logo que tu avais fait, toi, je t'ai rien dit, mais au fond, de moi, je me dis, quand, quand il y aura le logo qu'on va, qu va te faire, ça va être autre chose, quoi. Non mais si si quand t'as dit <rire> pas envie de tout dire <rire> Mais non mais c'est ce qu'il faut de toute façon ouais. Sinon je t'aurais pas demandé ton avis ouais. C'est mon logo Tu l'aimes, tu l'aimes pas, c'est comme ça ouais. Ouais. <rire> non, ouais. non. Donc là du coup, coup voilà. t'es ouais, satisfait du logo euh, fait ouais. par, euh, par Samy quoi Il hum. y, y a juste le bleu On fait un, un test euh, de... Il y a un peu de... Allez, donc le coaching est terminé. Donc en même temps, j'en ai profité pour regarder un petit peu mes emails. Donc j'ai vu qu'on avait une demande. Et euh, eh bien ce week-end sur de la conciergerie. Donc ça c'est plutôt cool. Donc tu vois, je vais te faire voir ça tout de suite. Hop. Euh... Donc quelqu'un qui est intéressé et tu vois qui me dit, eh bien. Voilà, merci pour votre réponse. Je suis vivement intéressé pour travailler avec vous. Je suis propriétaire d'un T2 que je loue sur le long terme. Je suis en train d'acheter deux studios et un autre T2 dans la même résidence, ce qui fait que je serai propriétaire de toute la copropriété. Pour le moment, tous les appartements sont loués, mais j'envisage dès qu'ils se libèrent de passer en courte durée. Donc ça, c'est cool. Et du coup, eh bien, euh, on va donc récupérer ces appartements. Donc, j'ai rendez-vous téléphonique avec euh, donc cette personne demain 16h30. Voilà, Donc du coup, tu vois, on a pu échanger... Je peux voir très rapidement à ça. Donc voilà. Donc là, du coup, je vais maintenant. Bah, je vais continuer ma journée. Euh, donc j'ai encore pas mal de choses à faire. Mais là, je vais aller changer. Euh, voir pour mon scooter. Puisque j'ai un scooter. Et on a un petit souci avec un document qui n'est pas présent. Je me suis fait contrôler l'autre jour. Et du coup, il manquait un, un document. Bref, du coup, on va aller voir tout ça. On va essayer de récupérer le document. Et au pire, eh bien, on va de scooter. Allez, à tout de suite. Allez, on change de scooter. On va passer celui-ci, j'avais celui-ci. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, je viens de terminer, donc, eh bien, rendez-vous téléphonique, ça durait à peu près 1h30, donc un rendez-vous euh, euh, voilà, rendez stratégique par rapport à des créations d'entreprises, reprises d'entreprises, donc euh, très intéressant, on a pas mal échangé. Donc là, eh bien, il est, euh, il est 19h, et du coup, eh bien, je vais aller partir, euh, je vais partir dîner, et puis je m'en mettrai sûrement un petit peu à bosser un petit peu ensuite euh, lors de mon retour. Voilà un petit peu pour cette journée. coup, et eh bien, deuxième journée de la semaine. Donc, euh, tu vois, j'avais comme quoi, j'ai pas pris encore l'habitude, parce que j'avais, j'avais pratiquement oublié de, de, de démarrer, euh, de démarrer la cam pour cette deuxième journée. Donc, euh, levé un petit peu tard ce matin, parce qu'hier soir, on, finalement, je suis sorti un petit peu. J'en ai profité. Donc, euh, donc voilà, parce que, bah, en ces moments de crise et ces moments de, de Covid, on essaie de profiter un petit peu. Donc, je, du coup, on avait possibilité hier soir. Donc, du coup, je l'ai fait. Donc, du coup levé un peu plus tard ce matin, euh, donc bah du coup je, ouais, je suis sur mon ordi là, euh, donc là je fais le point effectivement avec, euh, avec la personne qui m'accompagne euh, sur tout ce qui est euh, mise en place euh, des différents programmes, des publicités, etc. pour tout ce qui est vente de mes formations. Donc euh, voilà, donc là ce matin on fait un petit point, etc. J'ai aussi fait un point avec mon city manager par rapport et eh bien à différents, on a eu un souci sur un appartement, donc euh... On est en train de clarifier ça, voir ce qui s'est passé. Il y a eu a priori du bruit dans le week-end dernier. Voilà, j'ai terminé aussi, Et eh bien là, j'ai terminé aussi, là, comment dirais-je, là, là, là, ce matin, je me suis occupé de tout ce qui était ouverture des comptes EDF. Et là, je vais voir aujourd'hui pour ouvrir les comptes d'eau, donc pour le nouvel appartement sous location qu'on va lancer. On va lancer dans je pense d'ici une dizaine de jours à peu près euh, voilà je suis en train de terminer aussi éventuellement les commandes ce qui est encore des, des petites choses à commander que j'ai pas forcément euh, que j'ai pas forcément pensé répondu aussi à pas mal d'emails de messages whatsapp que j'ai reçu notamment pour me dire que et euh, eh bien euh, Plusieurs de mes élèves ont obtenu le statut Superhost puisque bah, ça y est, Airbnb l'a donc déclaré hier, enfin en fait hein, font, son, font le système de tri, euh, enfin de, comment dirais-je, d'analyse euh, euh, une fois tous les, tous les trimestres et du coup bah, là c'est tombé aujourd'hui l'annonce. Donc plusieurs de mes élèves étaient, euh, étaient assez contents de pouvoir euh, me transmettre cette formation-là avec le fameux badge Superhost, donc c'était cool, j'ai pu leur répondre. Voilà, quoi d'autre euh, bah, C'est à peu près tout pour ce matin. Là du coup, euh, eh bien, je vais aller partir euh, déjeuner. Euh, après, je vais aller louer normalement une voiture puisque demain, je vais euh, bouger sur une autre ville. Je vais partir en campagne. D'ailleurs, je te ferai des petites stories par rapport à ça. Et voilà, et puis je suis en train de voir aussi en parallèle pour lancer les travaux dans un appartement euh, que je viens d'acheter. Donc on avait signé le compromis. Euh, il y a un petit bout de temps maintenant. Et la vente, euh, bah, c'est faite pendant que j'étais. J'avais donné un comment dirais-je, une procuration en donc du coup, qui a fait la signature. Donc ça a été signé le 1er avril. Et euh, bah, là, du coup, je suis en train d'organiser tout ça avec, le, avec un comment dirais Une personne qui est chargée du, donc, du suivi des travaux. Euh, pour voir eh bien, la date réelle de démarrage des travaux. Parce on, a pris du, on a pris du retard. Donc forcément, bah, eux. Euh... Voilà, tu vois, du coup, le message c'est, toi, je te le lis en live, c'est ok. Dès que j'ai les clés, je vais avec les artisans faire le point. Ils me donneront la date de début de travaux. En attendant, pour ta part, tu as juste à faire les virements avant le démarrage, comme d'habitude. Voilà. Donc du coup, bah ça, ça va se mettre en place. Bah non, ça me dit rien, moi, ce truc-là. Euh, mais c'est quoi ce truc là, C'est un, loca... un locataire qui t'a dit ça Ouais, parce que oui, ils ont, ils ont dû sonner auprès de enfin, la locataire et puis. Euh... Alors je sais que le bien, il est... Euh, euh, sais, je t'en avais parlé, je sais que le propriétaire euh, de, doit vendre normalement le, euh, tout le lot. En fait. ouais, ils font peut-être des, peut des études pour voir si c'est Ouais, ou, exactement. Je ouais, je pense que ça me paraîtrait assez logique ça. Okay. Ouais, ouais. ouais. ouais. Okay, ça okay. Okay, ok. Bon, on va partir là-dessus. Voilà, donc là du coup tu étais en live, et bien j'étais en contact avec mon Steam Manager. Donc tu vois, voilà, comment ça se passe tout simplement, hein, les, les journées, c'est des petits appels comme ça. c'est On est un peu sur tous les fronts, finalement. Pas mal de choses à faire, mais euh, très intéressant. Allez, de retour, donc, et euh, eh bien, de, derrière mon ordinateur, comme d'habitude. Voilà. Euh, donc de retour, donc ça y est, là, du coup, j'ai réservé donc, la voiture, ce qu'on va partir demain donc à la campagne. Là, du coup, je suis en train de valider, j'ai euh, plusieurs dossiers CPF à valider. Donc des dossiers pour, pour la formation, donc euh, il y a un peu de validation, etc. Il faut envoyer des documents, ça se fait, voilà, il y a un petit peu d'administratif à mettre en place. Donc là je bosse là-dessus. Euh, je vais appeler aussi tout simplement et la compagnie des eaux pour euh, ouvrir le compteur à eau. D'ailleurs je peut même que je vais commencer par ça pour être certain que je ne l'oublie pas. Et puis voilà, ça va, être, ça va être bien comme ça. Et normalement après, ce qu'on s'est prévu, c'est qu'on devrait aller voir un petit film en 4D. Euh, je te ferai, j'essaierai de te faire une petite, une petite vidéo rapide que tu puisses voir, c'est plutôt sympa. Veuillez patienter, un conseiller va prendre votre appel. Je patiente, je patiente. Paragon cinéma Donc du coup l'idée c'est euh, bah c'est du coup et euh, dans toute la partie euh, bah, linge hein, avec eux hein. ouais sauf les draps euh, à l'exception des draps des draps us quoi puisqu'ils font que du drap, ouais, des, des draps là quoi hum. ouais tout à fait Ça me paraît bien aussi, moi bon. je, te, je, te, je, te, je te confirme. Est-ce que le linge sera classé, tu vois euh... Parce que l'idée c'est que quand il te livre le linge, tu bien les tailles 140 par. Euh, par. Euh... Enfin, tu vois, tu es bien toutes les tailles quoi. Ouais, d'accord. Bon voilà donc euh, troisième, euh, troisième journée de ce, de ce weekly euh, vlog donc là je viens de raccrocher avec mon city manager on est en train de voir pour changer peut-être de solution euh, par rapport euh, à la gestion, euh, gestion du linge par rapport à notre conciergerie on va peut-être externaliser cette partie là donc euh, tu vois ça fait partie des gros changements euh, ouais ok donc euh, du coup euh, Coup, voilà on va finir là Puis, donc aujourd'hui bah, je sais pas une journée très très productive puisque je suis en déplacement on a 4 heures de route pour rejoindre la, la campagne là donc euh, du coup pas une journée extrêmement productive dire que ce enfin, que je bosse quand même donc voilà donc euh, journée euh, il n'y aura pas trop de pas trop de contenu voilà bon allez quatrième jour de ce weekly vlog donc là euh du coup, aujourd'hui, euh, je me situe donc à la campagne comme j'ai pu vous, vous le dire hier. Là, ce matin, on va aller faire, il euh, y a quelques documents à faire pour ma chérie, donc on va aller voir ça, pour, euh, quelques documents à refaire, etc. Donc euh, on va en profiter pour le faire, puisqu'on est dans son village. Là, le petit café, le petit jus d'orange du matin. Et puis, et euh, eh bien, ma foi, juste après, je pense que je vais enchaîner sur euh, l'ordi, hein. Et puis, bah, répondre à tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui, parce qu'hier j'ai pris pas mal de retard. Donc, euh, forcément, ça a des impacts sur la journée d'aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'il y aura une grosse journée. Donc, euh, tu vas pouvoir suivre ça et avoir un petit peu plus de contenu pour cette journée. Voilà. Allez, à plus tard. ça va être terminé euh, donc qu'est-ce que je vais faire aussi je vais terminer euh, euh, terminer une, une mini formation que je vais, euh, que je vais offrir euh, donc là je travaille là-dessus cet après-midi là je suis en train de faire les bilans euh, donc les bilans de compétences pour ceux qui ont fait financer la formation et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y aura aussi quelques montages de, de vidéos à faire euh, et puis voilà pas mal de voilà de la petite routine du quotidien cet après-midi euh, voilà donc tu vois ça se passe comme ça tout simplement bilan la formation à remplir voilà. à retourner à pôle emploi donc ça du coup ça permet à ce que la personne puisse se faire rembourser donc ça tout simplement et eh bien se faire financer sa formation alors je reviens sur les, les certificats de formation les bilans de compétences mais également aussi pour saisir les devis parce que ce matin, j'ai reçu un email euh, d'une personne euh, en mode euh, très, euh, comment quoi, il fallait qu'on se bouge, etc. pour lui saisir son devis. Alors déjà, première chose, euh, moi je suis, pas, je suis pas, je suis pas à votre service, euh, stop quoi. Euh, deuxième chose, moi je ne suis pas Pôle emploi, donc à un moment donné si vous énervez avec Pôle emploi, bah, c'est votre droit, maintenant on ne s'énerve pas après des formateurs, des personnes qui mettent à disposition leur formation et qui plus est, qui vont vous permettre de l'avoir gratuitement. Donc, ça, je, je me, je, vraiment, j'en profite de cette vidéo pour préciser tout ça. Parce que vous récupérez quand même des formations gratuites qui sont financées par l'État. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et juste pour bien comprendre, derrière, c'est pas juste on renseigne 2 trois informations sur l'ordinateur et c'est terminé. C'est bien plus compliqué que ça pour preuve. Pour la personne justement ce matin qui euh, m'a envoyé cet email qu'est-ce que vous faites, j'ai pas de vos nouvelles, dépêchez-vous, enfin moi je suis, pas, je, suis, je suis pas à ton service quoi, tu vois, je suis, je suis pas à ton service, à un moment donné si ça te plaît pas, bah, tu vas voir un autre formateur, moi j'ai pas de problème avec ça. Donc euh, moi j'ai pas de souci avec ça. Euh, donc tu vois par exemple pour un exemple, il faut d'abord renseigner ici sur le.. Voilà, faut d'abord renseigner ici, après il faut aller sur une interface spécifique, donc Keros. Et tout ça, ça demande du eh travail, ça demande d'enregistrer des formulaires, il faut attendre la validation, ça ne se fait pas en deux minutes, ça ne se fait pas comme ça. Donc forcément, euh, on n'est pas à la minute, euh, tu as, as pris ta décision, certes, de faire financer la formation, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, euh, tu n'es pas à 48 heures, 112 heures près, c'est ben très clair. Donc, à un moment donné, euh, les amis, euh, moi, je veux bien tout, mais euh, je ne suis pas à votre service et je ne suis pas, je suis pas votre larme, quoi. Donc, euh, vous avez déjà beaucoup de chance d'être en France et d'avoir la possibilité de vous faire financer des formations. Donc, maintenant, euh, acceptez un petit peu que ça puisse prendre du temps. Et encore une fois, peut-être que vous râlez au quotidien après les administrations, mais vous ne râlerez pas après ce que je suis en train de faire. Ça, c'est clair. Sinon, bah moi, je vous dis c'est next et, et vous pouvez tout simplement aller chercher un autre formateur. J'ai aucun problème avec ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je me, je, ne je, je vais pas vous caresser dans le sens du poil pour vous prôner absolument ma formation. Si maintenant, ça vous plaît pas, il bah, n'y a pas de problème. Donc, je voulais le préciser parce que certains sont parfois vraiment en mode très, très arrogant, très provocateur. Et... Et c'est franchement pénible, quoi. C'est franchement pénible, quoi. Alors qu'on fait notre maximum, je suis au maximum. Les personnes qui bossent avec moi font leur maximum pour vous apporter des réponses rapides, pour vous aider dans vos projets. Pour euh... mais non, il y a toujours des râleurs. On jamais content, C'est juste un fait, quoi. Donc voilà. Donc du coup, je continue. Obligé voilà, de renseigner des fiches, etc. Parce qu'il faut renseigner des, des sessions. Donc tout ça, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il y a plein de choses à renseigner, plein de choses à faire. Il faut attendre la validation. La validation, elle est faite. Il faut ensuite aller sur un autre outil. Donc tout ça, c'est l'administration. On suit les procédures, tout simplement. Voilà, je voulais préciser ça dans cette vidéo. Bon, là, il vient de voir. Donc euh, ça a été. Euh... Quand ici il pleut, ça pleut vraiment à grosse coupe et après ça s'arrête assez rapidement. Du coup, ça permet que ça rafraîchisse un peu l'air, ça fait du bien. Donc là, du coup, bah moi j'ai euh, continué. Euh, donc là, toi, je suis sur ma formation euh, Base24. Là, je suis en train d'intégrer euh, un module spécifique à Nuki. Je ne sais pas si tu connais Nuki. Donc Nuki, c'est un, un petit boîtier qui permet d'automatiser euh, tes entrées. Et du coup, lui, ce qui est bien, c'est qu'on peut le connecter avec Betz24 au chez manager. Et donc, du coup, bah, je suis en train de rajouter ça dans ma formation Betz24 que j'ai sorti euh, très récemment. Donc, je rajoute ça dedans et puis après, je vais tourner une mini formation euh, gratuite que je, vais, euh, que je vais offrir. Donc, euh, je vais bosser là-dessus. Là, je vais bosser là-dessus. et puis euh et puis voilà, donc euh, on continue, on continue. Bon voilà, donc là du coup, je viens de terminer donc, la, la formation euh, Beds24, donc une formation gratuite que je vais offrir, que je vais mettre en, en ligne. Donc là, c'est terminé. Je suis assez content de moi, ça dure 45 minutes, j'ai essayé d'être concis. J'ai tout balayé, alors bien évidemment je ne suis pas rentré dans le détail, mais j'ai trouvé ça, enfin je pense que ça devrait, ça devrait être pas mal, donc on va, on va s'occuper de ça, je pense qu'on va mettre ça en ligne euh, début de semaine prochaine. Euh... Autre chose, pendant que je faisais ma vidéo, j'ai suis... reçu un... un mail plutôt sympa, euh, tu vois, donc euh, bonjour, de mon côté je suis vivement intéressé pour travailler avec vous, ce qu'on s'était eu au téléphone il y a quelques jours. Je l'avais relancé ce matin. J'imagine les choses comme cela. Les deux studios gérés par votre conciergerie et les deux T2 en sous-location. Par rapport à la sous-location, qui paye la taxe ménagère L'électricité des parties communes, les compteurs d'eau et électricité sont à votre nom. Pour la location, compte durée, qui paye la taxe d'habitation Merci pour vos réponses bien cordialement. Je te passe la suite. Du coup, bah c'est cool. Quatre appartements qu'on va donc rentrer. Donc Deux en conciergerie, deux en sous-location. J'avais proposé également la sous-location. Ça me paraissait... Bah, pour moi, ça me paraît plus intéressant. Euh, donc voilà, donc du coup, c'est plutôt cool. Euh, je suis assez assez content. Donc tu vois, formation terminée, je viens de recevoir ce petit email. Bon, la journée se présente plutôt, plutôt bien. Il y a des jours où c'est relou et il y a des jours où ça se passe bien, ça enchaîne bien, j'enchaîne je, bien tout ce que j'ai à faire. En plus, des bonnes choses positives. Donc ça, ça c'est vraiment cool. Allez, on est vendredi. Donc euh, je sais pas si j'arrivais à tenir ce, ce rythme tous les jours. C'est vrai que ça nécessite à chaque fois d'allumer la cam, etc. Mais euh, bon, j'essaie quand même de jouer le jeu, de le faire toute la semaine. Puis on verra on verra en fonction de si ça t'a plu ou quoi. Et bien voir si je continue ça semaine par semaine. Donc là aujourd'hui, euh, qu'est-ce que j'ai fait ce matin, euh, -ce que fait ce matin Donc j'ai terminé, euh, j'ai rajouté un module dans la formation BES24. La formation euh, donc BES24, j'ai rajouté un module par rapport à Nuki. Donc ça c'est fait. Euh, ensuite, j'ai terminé de transmettre les différents dossiers euh, pour Pôle emploi, pour donc, ceux qui font financer leur formation. Euh, voilà je suis en train de voir aussi parce que donc on a de la réception de marchandises qui arrive euh, qui arrive euh, sauf que bah il y a toujours des toujours des soucis des erreurs de livraison donc là on a eu une erreur de livraison il euh, y a des choses qui sont décalées dans le temps qui vont pas être livrées en temps et en heure sachant qu'on euh, euh, doit partir ensuite faire l'implantation donc les règles la livraison des colis c'est toujours un peu compliqué euh, livraison euh, pour mettre en place nos appartements entre ce qui est lourd, ce qui est pas lourd, euh, en fonction de tel ou tel transporteur, euh, en fonction de la taille du produit, c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc c'est un peu embêtant. Là, tu vois, je viens découvrir que demain, on a une livraison à 8 h du matin euh, donc euh, sur euh, en région parisienne, alors que forcément, moi tu le sais, on est, on est, on est en 72. donc euh, euh, bon l'appartement le savait hein, qu'il allait falloir se déplacer etc mais euh, c'était pas prévu que cette livraison là ait lieu demain. Et donc là c'est un canapé donc je sais pas du tout comment on va gérer cette histoire de livraison. Je pense qu'on va essayer de reporter, est-ce qu'on y va la semaine prochaine justement pour faire déjà des réceptions, donc ça serait bien de tout grouper mais tu vois c'est ça un peu le problème. Et puis là pendant cette période de confinement, ce qui est très chiant c'est que euh, du coup y a, on ne peut plus sélectionner les livraisons tel jour, tel. Euh, Soit le matin, après-midi, on ne peut plus faire tout ça en fait. On n'a plus de calendrier disponible donc euh, c'est donc emmerdant. C'est clairement emmerdant parce qu'on ne peut pas. Euh, pour pour s'organiser, c'est vraiment chaud. Quoi. Donc voilà, ça c'est les contraintes qu'on a quand on fait des lances des appartements qui sont à, à plus de 200 km de chez soi. Bah, c'est les contraintes qu'on a parce qu'on ne peut pas s'organiser comme on le souhaite pour la réception. Alors j'aurais pu faire différemment. Mais euh, normalement ça se passe plutôt bien, je suis plutôt bien organisé sur ça, mais là, là c'est un petit peu le souci, donc, euh, donc voilà, donc du coup ça c'est fait, là maintenant je vais enchaîner parce que j'ai des, des beaux mobilités à faire pour des entreprises qui ont réservé mes appartements, qui vont les réserver jusqu'à fin mai, donc là je suis en train de rédiger les beaux, enfin c'est très rapide, mais il faut que j'en occupe absolument ce matin. Et puis voilà, on sera de peu près bon sur tout ça. Là tu vois c'était vraiment l'opérationnel, enfin ce que, ce que je vais absolument faire. Là cette nuit j'ai reçu des emails de deux appartements qu'on qu voudrait me confier en conciergerie, donc j'y répondrai à ça. Euh, voilà, j'ai deux vies à pour des travaux dans un, dans un de mes appartements. Euh, enfin voilà, c'est. Pas mal de quotidien finalement hein, mais bon c'est normal hein, c'est partie du jeu il euh, y a toujours du quotidien des trucs qu'il faut qu'il faut faire et puis j'aimerais bien aussi terminer tourner une vidéo aujourd'hui là histoire qu'on avance un peu euh, donc donc voilà allez on continue midi détente après midi détente avec euh, avec la famille donc euh, voilà on a bien bossé ce matin euh, bossé aussi on est bien après midi pas mal de choses à traiter à gérer euh, le quotidien finalement et puis bah là du coup petit après midi euh, tranquille à la campagne Et je pense qu'il va pas il va flotter dans pas très longtemps Ouais, alors ce matin, tu vois, j'ai reçu des commentaires sur, euh, sur, sur ma chaîne YouTube. Donc j'avais deux commentaires qui étaient intéressants sur lesquels je voulais répondre. Le premier, c'est euh, ce que j'ai publié une vidéo sur Phuket et sur euh, notamment euh, une villa, euh, la première villa dans laquelle je suis allé quand je suis arrivé à Phuket. Et j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Et la personne me disait C'est dommage, tu ne publies pas des, effectivement des, euh, bah, des vidéos de la ville, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais sur Hawaï. Euh, ce qui est le plus connu euh, sur Phuket, c'est euh, donc pas, euh, Patong euh, Qui est aujourd'hui complètement sinistré, tout est fermé Mais vraiment tout, tout, tout, tout, tout Je vous invite vraiment à regarder sur internet, euh, taper euh, Patong Vous verrez, euh, euh, en ce moment, c'est tout est fermé euh, Normalement, c'est une ville qui est très active Il y a beaucoup de touristes, etc. Et là, il n'y a vraiment plus rien du tout euh, Donc ça, c'est complètement fermé Et donc, du coup, euh, du, coup euh, du coup, voilà Donc après, oui, j'aurais pu... Alors bien que c'est pas moi qui fais le montage vidéo, donc après ça, ça rajoute du temps de travail, etc. en plus, mais effectivement, ça aurait pu être fait, ça aurait pu être fait. Euh, donc du coup, euh, moi j'étais sur Hawaï, donc Hawaï c'est euh, beaucoup de, euh, c'est beaucoup de plages, beaucoup de, euh, c'est une petite, c'est une petite ville, hein, tout simplement. Donc après, il n'y a pas énormément de choses à, à filmer, mais c'est vrai que ça aurait pu être un, un petit plus. Euh, autre chose aussi que j'ai eu comme euh, et d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire c'est que du coup je vais vous faire une petite euh, je vais vous faire une petite vidéo euh, avec un je vais essayer de vous faire ça une petite vidéo avec euh, quelqu'un euh, qui bosse dans l'immobilier sur mon coq qui va partager justement avec euh, avec moi et eh bien son ressenti sur l'immobilier sur euh, le prix de l'immobilier parce que d'ailleurs les questions que j'avais c'était euh, comment on se porte l'immobilier, est-ce que c'est intéressant d'investir, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour moi, il y a plusieurs écoles, euh, il y a plusieurs façons d'analyser, je trouve, cette situation. D'ailleurs, je vais faire une vidéo aussi euh, très prochainement sur mon ressenti par rapport à la France sur l'immobilier, sur l'investissement. Euh, parce que moi, j'ai un pressenti euh, assez fort par rapport à ça et qui se justifie aussi à, à l'étranger. Mais si on parle spécifiquement de, de, de Phuket, euh, les prix non sont pas en train de chuter, euh, pas du tout, pas du tout du tout. Tout simplement parce que bon, en fait il y a une très forte demande, tout simplement. Donc euh, déjà les ce qu'on appelle les rails là-bas euh, euh, se, se vendent déjà assez cher et les prix n'ont pas baissé parce qu'en fait il y a de moins en moins de terre et il y a de moins en moins d'endroits de, de, de, où on peut faire construire des villas, etc. Et donc, du coup, il y, y, y a une demande qui est supérieure à l'offre euh, typiquement. Même alors en ce moment, un peu moins, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que les prix ont baissé. Parce que tout le monde est persuadé que ça va repartir comme avant. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Phuket en Thaïlande, c'est un lieu, euh, c'est un second Bangkok, si on va par là. C'est à dire que même là, en ce moment, ils sont en train de réfléchir pour euh, alors, Peut-être que c'est en train d'être fait, je ne sais pas trop exactement, mais ils sont en train de voir pour que, en fait, on puisse atterrir directement à Phuket, euh, sans passer par Bangkok. On atterrirait directement à Phuket et euh, et si on reste à Phuket, en fait, on n'aurait pas besoin de, on n'aurait pas besoin de, de faire des, comment on appelle ça, euh, d'être en quarantaine, tout simplement. Donc. Euh, et euh, en fait Phuket c'est vraiment c'est comme si c'était une, un, une deuxième Thaïlande finalement, euh, un petit peu. Il y a vraiment un fonctionnement à part, il y a vraiment la Thaïlande avec Bangkok, euh, la Pattaya, Huaiyin, Chiang Mai etc., etc. Et après on a, euh, on a Phuket et c'est vraiment à chaque fois vraiment totalement différent. Enfin totalement différent disons qu'il y a une... Euh, ce qui s'applique sur le reste de Thaïlande ne va pas forcément s'appliquer sur Phuket. Pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'à euh, Phuket on est vraiment sur un, sur un fonctionnement euh, qui est souvent euh, un petit peu différent. Et notamment sur l'immobilier, euh, bah moi mon pressenti c'est qu'effectivement le prix de l'immobilier va forcément baisser sur, euh, sur Bangkok. Forcément, parce qu'il y a eu tellement de construction, tellement, tellement, tellement ces derniers temps. Et là il y a, il y a beaucoup moins d'acheteurs, hein, beaucoup moins de singapouriens, beaucoup moins de chinois. Et honnêtement, moi, je suis convaincu que ça va pas repartir, euh, ça va pas repartir comme tout le monde le croit avec les vaccins et tout ça. Tout le monde est persuadé que ça va repartir comme avant. Moi, j'y crois pas. Ça fait un bout de temps que je le dis, mais je s'en suis convaincu. Euh, et du coup, sur Phuket, euh, vu que c'est un peu rare euh, les, les, les biens qu'on trouve là-bas, pour vous donner un exemple, euh, une villa, faut compter au minimum. Euh, au minimum alors pour une ville un petit peu sympa avec une piscine etc euh, je vois celle où j'étais la deuxième alors j'ai pas forcément si j'ai dû faire des vidéos par rapport à ça euh, celle ci elle était à je crois 5 millions de bahts donc 5 millions de bahts ça doit faire quelque chose à peu près hein, parce que j'ai pas le taux de conversion en tête comme ça mais à peu près 150 000 euros donc ce qui est euh, 150 peut-être 180 000 euros avec les différents frais ce qui est ce qui est pas très cher hein, ce qui est pas très cher on a quand même une villa euh, euh, on a comme une villa euh, avec piscine euh, alors par contre c'est vraiment je crois sur 200 mètres carrés c'est tout petit le terrain on a vraiment un tout petit terrain mais voilà on a un petit chez soi sympa avec deux chambres euh, bon ça reste cher je trouve quand même moi, pour, pour ce qu'on a maintenant c'est sûr qu'aux yeux d'un européen avec 150 000 euros en france tu te payes un appartement enfin, tu te payes un bel appartement euh, là c'est sûr que ça n'a rien à voir tu es proche de la mer etc c'est sûr que ce n'est pas comparable donc voilà du coup je voulais réagir par rapport à ça. Euh, J'en profite. Du coup j'ai vu les petits commentaires ce matin suite aux vidéos que j'ai publiées. Euh, et puis quoi d'autre euh, Quoi d'autre Qu'est-ce qu'il y a eu comme commentaire bah, C'est à peu près tout. Euh, donc voilà, et comme je te le disais, il va pas tarder à pleuvoir, ça commence, il y a quelques gouttes, tu vois, on voit bien. Ça commence à. Voilà, ça commence à légèrement tomber. Samedi, donc euh, avant dernier jour donc de ce weekly vlog. Euh, donc ce matin, bah on va voilà, il y a pas mal de petites choses à faire, des petits emails à répondre comme tous les matins. Il euh, y a aussi des, comment dirais je des validations d'accès aux formations. Euh, voilà, il faut traiter les emails, il faut traiter tout ce que j'ai reçu, euh, tout ce que j'ai reçu euh, donc, euh, à gérer, que moi je garde pour moi, parce que même si effectivement je délègue une grosse partie, il y a quand même des parties que je me, je me conserve, tout, euh, tout ce qui est lié à notamment euh, la comptabilité, tout ce qui est lié euh, voilà, euh, est différent, litiges, etc. Enfin, je me garde vraiment toutes les parties. Euh, on va dire qui semble, qui, enfin qui pour moi nécessite mon intervention. Euh, donc tout ça à faire ce matin. Des petits bugs là, sur euh, sur une formation, donc je suis en train de corriger tout ça. Euh, je vais préparer aussi mon, mon live de, de l'après-midi. Donc sachant que pour moi il sera. Donc je vais le faire je pense vers 14h, 14h-15h, donc il sera aux alentours de 19h, 20h, je peux même le faire plus d'argent, ça rien, je vais voir. En fonction de, de mon organisation ici, parce que le problème du décalage, c'est qu'il faut, il faut adapter ça. Et du coup j'ai préparé un petit atelier sur RDNA, justement. Parce qu'il y a une petite fonctionnalité qui vient de sortir qui est identique à, à ce qu'on peut trouver avec Price Labs. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler. Euh, on a reçu une petite notification d'RDNA, d'un newsletter. Et du coup, je me suis amusé un petit peu à tester tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Tu vois, tu as euh, je vais te faire voir tu vois, ce qu'on appelle maintenant le, le Smart Rate. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Euh, ici, tu as le Smart Rate. Voilà. Et ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, donc tu sélectionnes ta propriété, donc on va prendre par exemple celle-ci, et ça c'est pas mal parce que c'est comme en fait, euh, donc tu prends le Smart Trade, tu cliques ici, et ça c'est pas mal parce que c'est comme donc Price labs où du coup tu as euh, bah, la demande, etc., le prix conseillé le prix que toi tu mets et euh, du coup ce qui te propose de baisser tout simplement et donc du coup tu peux l'adapter et bien évidemment ça coûte moins cher que euh, ça coûte moins cher que euh, ça coûte moins cher que price labs. voilà donc du coup j'ai parlé de tout ça tout à l'heure et puis bah je pense que pour aujourd'hui ça devrait être à peu près bon j'ai je te dis j'ai encore 2 trois trucs à faire euh, mais voilà, ça va être normalement plutôt journée euh, plutôt journée calme avant le live de cet après-midi. Allez, on part déjeuner, enfin je pars déjeuner, je pars retrouver ma chérie, on va aller donc euh, déjeuner et puis, euh, et puis cet après-midi, bah, je ne sais pas du tout, euh, enfin, cet après-midi, heure locale ici, puisque bah, il sera du coup le matin en France, et puis donc du coup en fin de journée, je prépare le live, donc euh, j'ai déjà commencé à préparer mes sujets, etc., euh, selon sur quoi je vais pouvoir intervenir, les petits lives du samedi qui sont, je pense, bien appréciés par le groupe. Et c'est surtout que euh, l'intérêt d'une formation, euh, on trouve beaucoup de choses sur Internet, très clairement. On trouve beaucoup de choses. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Une formation, c'est bien. Mais à mon sens, ce qui est vraiment important, c'est derrière tout le, tout le suivi. Et c'est pour ça que ce petit, ce petit euh, euh, live du samedi est vraiment important pour le suivi. Et en plus de ça, maintenant, j'essaie vraiment d'intégrer un, un coaching de groupe euh, une fois par mois. Donc là normalement on va le démarrer euh, pas ce week-end là parce que vraiment je peux pas c'est vraiment compliqué avec le décalage horaire à organiser. Mais normalement je le fais samedi prochain. Donc je vais envoyer un un message à tout le monde et puis enfin tout le monde à tous ceux qui, qui avaient le coaching prévu dans leur formation et du coup ils vont venir me rejoindre et euh, du coup on fera un coaching de groupe samedi prochain en plus du live comme ça vraiment ça sera on va vraiment au bout du bout quoi euh, l'idée c'est d'apporter toujours plus de contenu et euh, d'apporter toujours plus de suivi parce que vendre une formation pour vendre une formation ça sert à rien le but c'est qu'il y ait vraiment un, un suivi puis que les personnes soient satisfaites du, de la formation allez on y va Bon ici, hein, il fait vraiment une chaleur de, de dingue, euh, il fait vraiment chaud, ça n'a pas la clim, c'est juste euh, infernal. Et justement j'en profite, je vais, faire un petit, je vais te faire un petit, un petit retour sur la situation du Covid ici Donc tout se passe bien, enfin tout se passait plutôt bien Mais ils ont de temps en temps des, des pics euh, ils, ben, ils détectent tout simplement du Covid Donc là ils ont, ils ont détecté du Covid, il n'y a, a pas de souci depuis plusieurs mois Et là ils ont redétecté encore euh, donc, des personnes qui ont, qui ont chopé le Covid Je crois 500 personnes ou 400 personnes, quelque chose comme ça donc ça y est, ils ont remis. Euh, donc du coup, les bars sont fermés, les discothèques sont fermées, alors que ça avait rouvert. Et euh, donc ça, du coup, ils ont remis ça en place et. Euh, on peut pas voyager dans le pays comme on le souhaite vraiment. Enfin, ils sont en train de réfléchir à mettre en place des, des systèmes où ceux qui viendraient de Bangkok ne pourraient pas éventuellement se déplacer. Enfin, ne pourraient pas rejoindre certaines régions de la Thaïlande. Donc, je sais pas trop ce qu'il en est. Euh, mais c'est vrai qu'ici, ils sont globalement épargnés. Mais à chaque fois qu'il y a des des cas, tout de suite, c'est euh ces blocages et euh, bah, comme en France finalement euh, alors pas, pas totalement puisque les, les restaurants sont ouverts enfin les restaurants les si les restaurants euh, sont ouverts euh, les restaurants sont ouverts les magasins sont ouverts enfin tout est ouvert euh, sauf les bars discothèques voilà qui sont vraiment les lieux euh, les plus susceptibles de de, voilà, de, de contaminer d'autres personnes Donc ça laisse quand même une certaine latitude au niveau de la vie ici, on peut quand même faire pas mal de choses, ça c'est quand même pas mal. Euh, moi je trouve ça je trouve ça je trouve ça quand même on a quand même une, une vie ici et encore une fois c'est que pendant 15 jours. Alors je pense aussi parce que là c'est c'est le nouvel an euh, taille euh, cette semaine. Je pense enfin la semaine prochaine. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça, je pense qu'ils ont préféré euh, avec le nouvel an, euh, éviter tout problème et, euh, et tout enfin, fermer, euh, éviter que les gens fassent la fête, fassent n'importe quoi, parce que pendant cette période-là, normalement, tout est fermé, si tu veux, toutes les, in les institutions, tout, enfin, quasiment tout est fermé, et je pense que du coup, pour éviter euh, que, ça, que ça dérape, ils ont préféré jouer la carte, on ferme tout, ils ont détecté euh, des cas, etc., mais ça reste vraiment quelques cas, quoi. Après, ils ont peur forcément que ça, que ça dégénère et que, et que, ça, que ça contamine d'autres personnes mais voilà un petit peu la situation ici euh, la, la situation ici en thaïlande sachant que ils commencent à rouvrir petit à petit euh, donc, euh, les frontières pour que du coup les, les touristes puissent, euh, bah, puissent venir en thaïlande aujourd'hui en thaïlande à la quatorzaine euh, là ils ont réduit à 10 jours et euh, si tu as le vaccin, euh, ils, vont, ils vont ramener ça à 7 jours et ils sont en train de parler de peut-être Phuket, éventuellement que tu puisses atterrir sur Phuket hein, euh, sans forcément faire de quarantaine. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il en est, honnêtement ils en parlent pour, pour, pour, euh, à partir du mois de septembre pour sauver tout simplement euh, euh, le tourisme hein, puisque Phuket c'est une villes qui est essentiellement du tourisme, vraiment vraiment ou d'autres villes de d'autres de, villes de, de Thaïlande qui, euh, qui vivent de plein d'autres choses, hein. ils ont l'industrie, ils ont plein d'autres choses. Il hein. faut savoir que le tourisme ici ça représente à peu près, euh, je crois quelque chose comme 15% du PIB, euh, entre 15 et 20%. Voilà, donc du coup, euh, voilà un petit peu la situation ici. Euh, donc là, bon, bah, j'espère que les 15 prochains jours vont quand même être plutôt cool quand même. Euh, sachant rentrer sur sur la suis vraiment à la campagne donc je suis à 3h30 de Bangkok et je rentre normalement à Bangkok mardi si tout va bien. Voilà je te fais un petit tour des lieux. Tac voilà. Voilà donc du coup et eh bien le live va démarrer, tu vois donc je vais donc pouvoir lancer dans quelques instants. Voilà. donc Je vais être en live avec les membres de ma communauté. Donc je me suis isolé dans une pièce. J'ai pas trop le choix en fait, parce que là où je suis, très clairement, il n'y a pas 50 000 pièces puisque c'est des grands espaces. Euh, c'est des grands espaces donc il euh, y a très peu de pièces finalement. Donc j'ai réussi à en trouver une qui avait la climatisation où je pouvais m'isoler. Est-ce qu'il y a un peu de monde là On est en famille Est-ce que là où je suis en ce moment, si tu veux, il y a le nouvel an euh, taille donc en fait tout le monde se retrouve, etc. Et donc, j'ai réussi à trouver ce petit lieu euh, <rire> qui est donc une chambre, tout simplement, pour faire ce live. C'est un lieu un peu insolite. J'ai jamais fait ça dans une chambre. J'ai toujours dans un bureau. Mais bon, voilà, on va improviser. Donc, euh, bah, c'est parti. Là, je vais, je vais lancer le live, tu vois, tout simplement. On va cliquer sur démarrer la diffusion. Et puis après, je vais me rendre sur, euh, sur Facebook. Je vais lancer également. Et euh, je vais communiquer le lien donc, à mes euh, abonnés. Et puis, donc du coup, c'est parti, on va lancer ça tout de suite. Voilà, et puis, bah écoute, je pense que je vais te laisser sur ces dernières euh, dernière journées, et puis le prochain, je te dis à demain. Ah, donc dernier jour de ce weekly, weekly vlog que j'ai lancé donc lundi euh, donc dernier jour donc aujourd'hui bah ça va pas être très, très productif euh, j'ai quelques petites bricoles à faire parce que j'ai reçu des petits euh, des petites choses qu'on m'a demandé de modifier etc donc j'ai mis attelé aujourd'hui tu vois des petites choses assez assez rapides donc j'ai bossé un petit peu aujourd'hui mais euh, aujourd'hui ça va plutôt être une journée euh, une journée euh, détente entre guillemets euh, avec donc euh, ma compagne et puis avec son, son, bah, son fiston euh, donc on va passer un petit, peu de temps, euh, un petit peu de temps ensemble donc là du coup on est sur un lieu touristique qui est pas très loin donc ce matin il a il a beaucoup plu euh, du coup ça rafraîchit un petit peu les températures et là euh, il fait à peu près 28 degrés Alors, tu, tu vas ça va te sembler bizarre ça va te sembler chaud mais Franchement, 28 degrés, on le sent, la différence entre 33 ou 35... 33 ou 35, pardon, qu'on a, qu a régulièrement. Donc, du coup, euh, ça a pas mal rafraîchi. Et on en profite pour sortir, parce que l'après-midi, c'est juste impossible, il fait vraiment trop chaud. Euh, donc là, on en profite. Et puis, euh, et puis voilà, donc du coup, bah, c'est la fin de ce weekly euh, vlog. Alors, je sais pas, quand je te disais hier, si je vais continuer ou pas, mais voilà... Euh, euh, voilà un petit peu, euh, ça t'a permis d'avoir une idée un petit peu de ce que t'es ma semaine. Euh, donc ma semaine, bah voilà. Donc tu vois, c'est on alterne euh, boulot euh, et puis en même temps, euh, bah, lifestyle tout simplement. Enfin euh, la vie tout simplement quoi. Ouais donc du coup, bah, cet après-midi, je vais en profiter pour euh, bah, prendre tous les roches que j'ai pu faire cette semaine. Je vais mettre tout ça dans une euh, dans une vidéo. Je vais l'assembler puis je pense que je vais la publier. Euh, Peut-être lundi, mardi ou plus tard mercredi cette vidéo sera publiée et euh, du coup bah, tu la verras à ce moment là. Voilà donc j'espère que c'est une vidéo qui aura pu t'inspirer, qui aura pu te, euh, bah, te faire comprendre que l'entrepreneuriat c'est aussi ça c'est pas euh, dans la tête des gens l'entrepreneuriat c'est euh, se, euh, se sortir de la merde, se sortir de tous les problèmes etc. Alors ça peut être le cas effectivement faut faire très attention parce qu'entrepreneuriat c'est pas sans risque quand même faut pas l'oublier euh, mais c'est aussi surtout que ça peut te permettre de bah voilà de de d'allier euh, travail et euh, loisir, enfin un loisir plaisir on va dire l'objectif voilà, c'est ça alors pas au début hein, pas au début qu'on soit très clair euh, au début c'est pas possible ça au début faut bosser quoi faut bosser euh, au, au moins euh, au moins deux ans quoi. voilà je dirais deux ans deux belles années tu bosses bien à fond voilà, tu as commencé à mettre des choses en place et après tu vas pouvoir commencer à, à profiter, mais faut pas aller trop vite, faut pas aller trop vite, parce que sinon euh, tu vas brûler les étapes et euh, le pire qui pourrait t'arriver, euh, ça serait que la troisième année ou quatrième année, tu retournes à la case départ et que tu recommences tout, à, euh, tu recommences tout au départ. Moi ça m'est arrivé, euh, ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune, tout simplement parce que bah oui, on se laisse vite, euh, on se laisse vite prendre par le jeu, hein, forcément tu construis des choses ça marche et puis tu crois que ça va tout le temps marcher, tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tu crois que l'argent va toujours arriver arriver arriver mais au final euh, au final tu baisses ta garde au final tu baisses euh, ta tension ou ta production euh, ton intensité de production et petit à petit en fait ça ça les et jusqu'au moment où tu te retrouves complètement euh, bah, en décalage avec le marché et t'es plus, plus dedans et malheureusement après faut rattraper et là c'est dur donc faire super attention Faire super gaffe euh, l'entrepreneuriat comme je le dis euh, on est sur des systèmes de cycles c'est à dire qu'on a des cycles euh, on a des business qui fonctionnent bien sur des sur des, sur des systèmes de cycles et il faut vraiment les anticiper c'est à dire que quand on arrive à la fin d'un cycle on le sent généralement on sent que le business est en train de tourner en train de changer donc c'est là où il faut absolument se, re se, se reprogrammer et euh, essayer de, de repenser à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qui est porteur en ce moment, et commencer à vouloir se diversifier. Mais il ne faut pas non plus aller se diversifier trop tôt, parce que si tu diversifies trop tôt, le problème c'est que bah, une journée, elle est constituée, euh, c'est pareil pour tout le monde, hein, c'est constitué, constitué de 24 heures, donc à un moment donné, tu n'auras pas le temps techniquement de te, concentrer sur, euh, de te concentrer sur ton business, et en même temps de te développer sur autre chose, ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué parce que tu ne seras pas assez productif sur ton propre business. Tu n'auras pas fait assez le focus. Donc au début, il faut vraiment faire le focus. Et dès que tu sens que le business il est bien calé, bien organisé, que ça, que ça ronronne, que tu rends des clients progressivement, tout ça est bien calé. C'est là où tu peux dire « Ok, là maintenant je commence à, à, à chercher autre chose et préparer éventuellement le futur ». Donc tu vois aujourd'hui, on est dimanche, moi je vais en profiter le dimanche, généralement j'aime bien cette journée, parce que c'est une journée où tu vois, les. c'est une journée où c'est calme, quoi. c'est une journée où tu pas harcelé de messages, d'appels, de SMS, d'emails, etc. Tu pas harcelé de tout ça, et du coup, moi j'ai mon esprit euh, tranquille, et c'est dans ces moments-là où justement j'en profite pour, euh... c'est une forme de méditation, hein. Euh, c'est là où je prends du temps pour réfléchir, pour, euh, pour euh, tout simplement euh, voilà, essayer de me projeter sur des idées, sur des choses que je pourrais mettre en place, sur qu'est-ce que je vais faire dans, dans un an, deux ans, trois ans. Euh, c'est vraiment de se projeter et je profite de ce moment-là parce que je te dis, y a, y a, y a, voilà, c'est calme. Alors là, en plus, dans, dans ce, dans ce lieu-là, c'est encore plus calme, donc là, c'est vraiment top. Et euh, ça, c'est important. Alors il faut aussi en profiter pour être avec sa famille bien évidemment. Euh, mais c'est important de, de, de mettre ça en place. Voilà, donc bah écoute, on va continuer. Si je ne refais pas de vidéo d'ici là, bah, écoute, tu verras cette vidéo semaine prochaine. Allez, à très vite.